Chérie, tu es pour l'instant Résidence habituelle. Tu, tu n'es pas sorti aujourd'hui Aucun mouvement. Chérie, tu sais que tu me manques beaucoup Sentiment identique. <rire> Bébé, la dernière fois on est parti au resto, je voulais te faire un gros bisou en public. Attention, ne faites pas ça chez vous. Chérie, dis-moi, tu me ramènes encore quand on reste au resto Reste à l'écoute, le programme vous sera communiqué ultérieurement.